BOOM yeah. yeah. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de la série My NFT, la série où je transforme la photo de votre choix en illustration et je l'imprime sur un t-shirt. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas attendre et qui souhaitent directement avoir le leur, vous pouvez commander votre t-shirt My NFT sur le site runscope.com. Le lien sera dans la description. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu sous la vidéo. Bien sûr, si le concept vous plaît, euh, cela m'aide énormément pour le référencement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et voilà, ça me permet aussi d'être de, de, beaucoup mieux référencé sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez, ne perdons pas plus de temps. Et pour ce deuxième épisode... J'ai choisi de prendre la photo qui m'a été envoyée par Marion. Une très très belle photo euh, de qualité. Donc vraiment merci à toi pour euh, cette photo. Euh, donc, et bien sûr, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont pu participer, que ce soit au premier ou au second épisode, euh, d'avoir participé à, à cette série, euh, d'avoir envoyé vos photos. C'est vraiment, euh, vraiment génial. Donc Désolé, je ne pourrais pas satisfaire tout le monde. Euh, bien entendu, vous avez une solution pour celles et ceux qui n'ont pas été choisis, c'est de commander le vote sur unscope.com. Mais, euh, mais sinon, voilà, en tout cas, un grand, grand merci à vous pour avoir euh, tous participé. Et bien sûr, pour celles et ceux qui n'ont pas été choisis dans les premiers et deuxièmes épisodes, euh, les prochains pourront bien entendu euh, être valables également. Et je retiens toutes les candidatures, bien sûr, des précédentes qui n'ont pas été choisies. Voilà, donc euh, merci à toi Marion pour cette participation euh, si vous souhaitez euh, envoyez votre photo pour ces et ceux qui n'ont pas participé. Vous pouvez m'envoyer votre photo à l'adresse runscope.gmail.com. Le lien, bien sûr, sera pareil dans la description. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre candidature pour peut-être gagner votre t-shirt NFT. Je vous laisse avec le processus de l'illustration. On se retrouve en fin de vidéo pour faire un petit débrief et voir le résultat final ensemble. Et je vous dis bon visionnage à toutes. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que le rendu vous aura plu. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver vraiment une palette de couleurs qui allait avec euh, l'illustration. Donc c'est pour ça que j'ai testé, testé, testé. Jusqu'à trouver la version finale qui est vraiment satisfaisante en tout cas pour moi. J'espère qu'elle plaira aussi à Marion. Euh, en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à envoyer votre candidature, votre photo à l'adresse runscope.gmail.com c'est important si vous souhaitez participer sinon vous allez directement sur le site internet runscope.com et vous pouvez commander directement le vôtre sur le site, et moi je vous dis merci pour euh, votre soutien merci de m'avoir regardé abonnez-vous, likez cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine, ciao